Bonjour, c'est Sébastien de la chaîne Agile BIM. On va voir aujourd'hui les tableaux cambans appliqués au domaine de la construction. Donc, En quoi avoir un tableau camban ou un bord agile dans son entreprise, qu'on qu soit un architecte, un ingénieur, un BIM manager ou bien un maître d'ouvrage, bah c'est intéressant pour améliorer la collaboration interne, pour détecter des problèmes en amont et éviter bah, qu'ils prennent trop de temps et d'argent à être résolus trop tard et euh, d'avoir une transparence sur l'état d'avancement du projet qui va bénéficier à tous, que ce soit les personnes qui travaillent directement sur le projet ou bien les managers, euh, le, les chefs d'agence, etc. Donc, euh, qu'est-ce que c'est un tableau Kanban euh, bah, Vous avez sûrement vu euh, dans, dans les entreprises que, où vous êtes allé, ou même peut-être dans la vôtre, des post-it sur les murs. C'est un peu la partie visible de, de la méthode Agile qui est euh, bah, parfois utilisée juste pour un jeu ou pour dire qu'on fait de l'Agile. Ouais, ça, ça existe, effectivement. Euh, mais ça a un vrai but, c'est euh, finalement, ça représente l'état d'avancement du projet. Ça représente bah, des tâches qui doivent être faites. Ça représente la, la vie du projet en train de se faire. Euh, et donc, pourquoi, le, pourquoi on choisit Post-it bah, C'est un peu pour l'anecdote, mais c'est vrai que c'est un objet qui est très simple. Euh, qui est présent dans beaucoup d'entreprises, donc il n'y a pas besoin de l'introduire, de dire euh, c'est quoi un post-it, non, on, on a souvent des post-it, il y a plusieurs couleurs aussi, donc chaque couleur peut correspondre à une catégorisation, à rajouter des informations en plus, c'est petit, donc l'avantage d'être petit c'est que, euh, c est, c est que euh, en fait, les gens ne vont pas écrire des titres à rallonge et du coup ils vont être assez concis, et ça ça va être intéressant pour finalement que ça soit, euh, que ça soit actionnable, que, que les personnes puissent rapidement lire euh, les tâches qui sont en cours, euh, donc notamment avec des stylos un peu gros un peu indélébiles donc qui, qui évite de, de rentrer trop dans le détail et, euh, et voilà et ça colle au mur il voilà, y a plein d'avantages mais euh, donc ces post-it, ce n'est pas juste des post-it comme ça en l'air, mais ils sont organisés euh, en colonne souvent, et, euh, et la colonne représente l'état d'avancement. En fait, en fait donc, cette représentation graphique, le tableau Kanban, euh, ça a été inventé au Japon en fait, dans, dans l'industrie automobile, et l'idée était en fait, de représenter tous les flux de travail, euh, donc de la conception jusqu'à la réalisation euh, des automobiles dans ce cas-là, mais bon, ça peut s'adapter vraiment à, tout, à tous les domaines. Et, euh, et donc, bon, euh, les tableaux cambans euh, le plus simple, il y a trois colonnes. En fait, il y a la colonne de gauche, c'est euh, ce qu'il y a à faire. La colonne du milieu, c'est ce qui est en train d'être fait. Et la colonne de droite, c'est ce qui est fait. Donc, ne serait-ce qu'avec ces trois colonnes, en fait, on peut arriver à positionner les post-it euh, et à refléter finalement l'état d'avancement du projet. Après, ça, ça peut être intéressant de rajouter des colonnes justement pour refléter euh, vos flux de travail internes. Donc, si par exemple, vous avez une validation, vous pouvez le rajouter comme une colonne après la colonne à faire et avant la colonne fait. Si vous avez euh, besoin de préparer les tâches en amont, euh, ne serait-ce que pour euh, bah, vérifier que les éléments, les éléments sont suffisants pour euh, démarrer, que euh, voilà beaucoup d'étapes de, de, de préparation, bah, vous pouvez le mettre avant, euh, avant euh, en cours. Et du coup, il bah, n'y a, a que les, les tâches qui seront déjà préparées qui pourraient être euh, mises dans la colonne en cours. Voilà, donc ça c'est les colonnes euh, de, de gauche à droite. Après, de haut en bas, il euh, y a aussi un ordre, parce que évidemment, les tâches qui sont les plus hautes, donc euh, en général, le, le, tab le, le tableau camban, il est fait pour être vu debout. Euh, donc les tâches donc, du coup, qui sont plus près de l'œil et en général plus haut du, du tableau, euh, bah, c'est celles qui vont avoir le plus d'importance et en général, c'est celles qu'on qu va prioriser le plus. Et les tâches qui sont plutôt en bas, c'est celles qui, qui vont être faites après. Et d'ailleurs, on peut se servir de, de ce tableau, euh, ne serait-ce que pour assigner les tâches. C'est-à-dire, quelqu'un qui n'aurait pas de tâche, en fait, il va prendre une tâche qui est en haut du tableau, et euh, il va se l'assigner à soi-même, et il va le mettre dans, euh, en cours. Après, on peut donner aussi un peu de vie à ce tableau, euh, justement, par, par rapport au sujet de ces tâches-là qui sont représentées dans des post-it, bah, comment savoir à qui elle est assignée par exemple. Bah, du coup, ce qui, ce qui se fait couramment, c'est de, de générer en fait, des, des avatars, des profils de chaque personne de, de l'agence de l'entreprise donc je vais vous mettre en description un, des outils en ligne qui permettent de le faire très simplement et voilà ça génère des profils un peu amusants parce que si on, on a une photo de soi euh, tout le temps au mur bon, c'est un peu moins amusant et des gens peuvent être gênés d'avoir leur image au mur donc voilà il suffit juste d'avoir un petit dessin euh, amusant de, de la personne et à la fin on va retenir les, les, les avatars et donc ces avatars, il faut découper en avance des petites vignettes qu'on pourra coller sur chaque tâche représentée par un post-it. Après, on peut aussi animer le, le tableau avec des codes couleurs ou des symboles euh, qui, euh, qui représentent euh, une urgence. Donc ça peut être des, des post-its de couleurs différentes. Ça peut être aussi des petits symboles comme des bombes ou euh, des choses comme ça, euh, qui, euh, qui sont souvent euh, ben, utilisés par les équipes agiles pour attirer l'attention sur, euh, sur un sujet plus particulièrement. Enfin en hauteur, on peut aussi regrouper les tâches entre elles, c'est-à-dire qu'au lieu de les, les juste lister toutes les tâches les unes en dessous des autres, on peut faire des groupes en hauteur correspondant à des grandes catégories. Par exemple, si imaginez vous voulez voir de front les tâches administratives, les tâches de projet, etc., vous allez pouvoir faire des groupes en hauteur avec des espacements ou avec encore des traits. Euh, pour délimiter ça. Parce qu'effectivement, je ne vous ai pas dit ça, mais euh, pour euh, matérialiser les colonnes, il y a plusieurs techniques. Soit vous tirez euh, un scotch de couleur, soit vous tirez des ficelles, soit vous, tirez, soit vous laissez un peu d'espace entre chaque colonne pour bien qu'on visualise euh, le tableau. Euh, donc, donc, comment mettre en place ce tableau dans son agence ben, C'est assez simple. Il faut juste identifier un mur blanc euh, qui soit relativement vide pour que ben, les, du coup le tableau ressorte. Euh, S'il y a un peu d'espace à côté pour coller des dessins, des, euh, des maquettes du projet, voilà, des visualisations du projet, c'est toujours bien parce qu'en en fait il se trouve que souvent les choses sont trop abstraites, du coup les gens ils, ils ont du mal à, à, enfin tout le monde, hein, c'est pas, pas une personne en particulier, mais on a du mal à rentrer dans le sujet, alors que dès qu'il y a un dessin euh, associé euh, notamment à une tâche, ben, du coup ça va devenir plus parlant. Donc un peu d'espace autour du board et aussi un peu d'espace devant parce que c'est associé à une autre pratique agile. Euh, sur lequel euh, j'ai déjà un peu parlé, qui s'appelle le delimiting ou le, la mêlée quotidienne. Et, euh, et donc cette pratique fait que, demande que les personnes euh, sur un projet en fait, vont se réunir tous les matins à une période fixe de la journée, autour du tableau, autour du board, voilà, donc il faut un peu d'espace autour, idéalement s'il est dans un lieu de passage, c'est bien, parce que du coup les personnes qui sont pas forcément dans le projet, ils peuvent être attirés par ce, cet élément graphique, par le board, et du coup regarder un petit peu les choses, et ça peut créer des, des euh, bah, de la collaboration inter euh, ou à l'intérieur de l'agence, qui, qui est pas inintéressante. Voilà, donc c'est à peu près tout. Euh, pour le board, donc c'est quelque chose d'assez simple à, à faire, il faut juste vous organiser à votre, votre équipe, euh, bah vous, vous dites que vous avez vu une vidéo euh, sur la chaîne Agile BIM qui euh, propose un, un outil de coordination, de collaboration interne qui peut s'appliquer au domaine de l'architecture, donc qui permet de, de collaborer plus efficacement et d'éviter de, de passer son temps à demander à son voisin, mais au fait, t'en es où là-dessus T'as fait quoi Etc. Donc là, avec le board, la question, elle est, elle est plus vite résolue. En fait, soit le board, il est à jour, soit il n'est pas à jour. Mais s'il est à jour en général quand on commence à mettre en place un board ben, en général il est à jour, après ça se dégrade peut-être et, et là il y, a, il y a un peu une discipline à avoir pour rappeler aux personnes de mettre à jour, mais, mais sinon le board il fait foi en fait, c'est un peu l'état d'avancement du projet, n'importe qui peut le voir donc c'est ça le, le côté transparent on peut on ne peut pas euh, découvrir euh, vraiment des choses euh, qu'on n'aurait pas imaginées. Euh, ce qui est euh, malheureusement souvent le cas avec la, mé la méthode traditionnelle. Euh, des fois, on tombe sur des os et, euh, et on se rend compte que finalement, euh, la communication n'est pas, pas très bien passé. Voilà, donc vous vous entendez avec votre équipe, euh, vous proposez ça. Le but, c'est pas forcément de le faire euh, bah, toute l'année. Hein. L'idée, c'est de tester euh, sur un projet euh, essentiellement et voir si sur ce projet-là, euh, bah, cette pratique peut améliorer les choses. Elle est souvent euh, le bord tout seul, c'est bien, mais euh, je pense que c'est important aussi d'avoir une forme de réunion quotidienne. Alors, si ce n'est pas tous les jours, ça peut être tous les deux jours, ça peut être une fois par semaine, mais au, au moins un rituel de mise, d'actualisation du, du tableau, parce que sinon, ce qui peut se passer, c'est que euh, la première fois, quand vous le mettez en place, bah, du coup, les gens sont motivés, etc. Mais après, le tableau n'est plus à jour et du coup, euh, ça perd de l'intérêt. Donc, pour le créer la première fois, d'ailleurs, je n'ai pas parlé de ça, mais en gros, vous réunissez l'équipe, chacun un peu, bah, vous donnez des post-it à chacun. Et, et en fait, l'idée, c'est que chaque personne voit un peu ce sur quoi il est en train de travailler, ce qu'il va faire dans les prochains jours. Et comme ça, il, il note un peu le titre des grandes actions qu'il va faire, chacun sur un post-it différent. Euh, voilà, et après, bah, une fois que vous avez le board en place avec les colonnes, bah, vous positionnez les post-it euh, sur le board, et après, vous prenez un peu de recul et vous voyez, bah, ah oui, effectivement, c'est une vision du projet que j'avais pas. Voilà, bah, je vous remercie euh, pour, euh, pour votre attention. Euh, je vais revenir sur ces pratiques et d'autres pratiques agiles euh, qui peuvent être appliquées au bâtiment bah, dans d'autres vidéos. Donc, restez attentifs. Vous pouvez vous abonner évidemment à la chaîne YouTube. On crée, on, en plus de ces petites vidéos euh, euh, qui expliquent les pratiques agiles. Donc on a des meet-ups tous les mois avec des experts de l'agile, des personnes qui ont testé ça ou des, euh, des personnes qui développent des logiciels, qui euh, disruptent un peu les, les manières de concevoir euh, en architecture et du coup qui, qui permettent une meilleure agilité. Euh, donc bah, je, vous, je vous invite aussi à, à regarder éventuellement à s'inscrire à ces événements et enfin, euh, donc tous ces, euh, tous ces pratiques, elles sont disponibles à la fois sous forme d'une formation que vous pouvez recevoir par email, donc le lien est dans la description sous la forme donc, de petites vidéos comme ça sur Youtube et enfin sous la forme d'articles de blog, donc vraiment vous utilisez ce qui vous intéresse, l'essentiel vous picorez, vous prenez une pratique, deux pratiques l'idée n'est pas forcément d'avoir un cheminement complet dans l'agile mais plus de voir ce que cette méthode peut apporter au domaine de l'architecture et surtout comment l'implanter simplement et pratiquement. Voilà, je vous remercie et à bientôt pour une nouvelle vidéo.